dernier derniers temps, toutes mes vidéos et tous mes articles étaient extrêmement surveillés par la police politique et par le système judiciaire. Je me suis libéré de tout cela et maintenant je peux parler plus librement. Donc ce message peut être traduit, parce qu'il intéresse le monde entier, dans la mesure où euh, le grand chaos que je décris depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, consiste à allier quatre éléments, pour établir une dictature absolue sur la planète. La petite secte qui a décidé cela trouve ses origines en Ukraine, curieusement, euh, dans une secte qui s'appelle le franquisme, avec un K, et euh, qui a initié un concept euh, visant à annuler tous les états, toutes les nations et toutes les religions pour établir une dictature absolue. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai fait des, des vidéos complètes là-dessus, j'ai écrit des livres, donc c'est pas la peine. En revanche, ce grand chaos consiste à allier épidémie mondiale, effondrement économique mondial aussi, guerre civile qui s'en automatiquement, et guerre mondiale. Aujourd'hui, tous les gens conscients sur cette planète voient qu'effectivement... Tous ces éléments sont en train d'avancer. On est en train de créer une fausse pandémie après, après la tentative du H1N1 qui a permis de modifier les statuts de l'OMS. Toutes les organisations internationales, je dis bien toutes, sont créées par les, mêmes, par les mêmes sectes. Et donc ils contrôlent tous les organismes et tous les gouvernements de la même manière y compris les institutions judiciaires. Donc quand on parle de tribunal international, ce sont de faux tribunaux internationaux, puisqu'ils appartiennent directement à l'un ou l'autre de tous ses membres. Par exemple, le tribunal de La Haye appartient à Georges Soros. Par ailleurs, ils ont établi toute une équipe qui permet de contrôler absolument tout le système judiciaire mondial. Ce système, c'est le système judiciaire maçonnique, et ce système permet de placer des procureurs qui sont là pour protéger les politiciens, pour protéger le crime, pour défendre le... ceux qui les, pour défendre l'ensemble du monde politique, des notables, des bourgeois, de toute la franc-maçonnerie. Et donc ces procureurs, en l'occurrence au niveau du tribunal international de La Haye, a reçu beaucoup de plaintes très circonstanciées, avec tous les articles, toutes les sources, toutes les preuves de crimes contre l'humanité, à l'encontre des dirigeants d'un certain nombre de pays, et malgré cela, et c'est là où est utile le procureur, c'est de bloquer toutes les, euh, tous les procès, de façon à empêcher que ces gens soient jugés. C'est pour ça que Renner Fulmich a été obligé de créer un tribunal qu'on appelle le grand jury, pour juger effectivement de la situation mondiale, à partir de cette pandémie seulement. Pour ma part, simplement pour avoir déclaré un conseil national de transition en remplacement d'un gouvernement illégitime en 2015, depuis cette date je suis poursuivi les médias qui appartiennent toujours au mêmes ont reçu l'ordre absolu de ne pas parler de cette proclamation d'un Conseil national de transition, qui aurait permis à tous les Français qui ont été bafoués par le traité de Lisbonne d'avoir au moins un recours. Et récemment, pour le fait d'avoir publié sur un site web un document avec toutes les preuves, avec toutes les sources et avec la démonstration juridique, du juste droit en France, qui est donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour cette raison, j'ai été arrêté et mis en prison pendant huit mois. Pour cela, c'est pas compliqué, il suffit de trouver un procureur à qui on demande d'inventer toute une histoire. Et c'est ce qu'a fait Éric Neveu, procureur à Cusset dans l'Allier, petite crapule qui a été dénoncée par beaucoup d'autres gens pour son sadisme littéralement, est connu pour être complètement véreux, et donc euh, il ne s'est pas gêné à partir d'un document qui rappelle la loi à en faire un document m'accusant d'avoir acheté des avions Rafale, des Charles Leclerc, des mitrailleuses, je ne sais pas quoi, du matériel de guerre un prétexte complètement bidon qui n'a pas besoin d'être prouvé auprès des juges, ensuite qui se chargent de l'instruction tout simplement parce que le système judiciaire fait que si ces juges veulent euh, progresser dans leur carrière, ils n'ont pas intérêt à se mettre contre le parquet, donc ils suivent les instructions et c'est ce qui sert à enfermer quelqu'un, l'empêcher de s'exprimer et... À partir de fausses accusations de ce genre, on peut garder quelqu'un en prison, soi-disant pour enquêter. Euh, au bout de huit mois, bien sûr, ils n'ont jamais trouvé un avion Rafale ou un Charles Leclerc sous mon lit, donc ils continuent quand même de chercher. Ils font, ils ont demandé peut-être de chercher sur le bord des routes en France, s'ils ne les avaient pas cachés quelque part. En tous les cas, euh, ce système donc sert exclusivement à protéger les criminels, les politiciens et tous ceux qui violent la loi, mais à haut niveau, et à empêcher les gens qui dénoncent tout cela de... Euh pouvoir s'exprimer et c'est comme cela que ceux qui dénoncent les réseaux pédocriminels se retrouvent poursuivis en justice, ceux qui ont dénoncé les réseaux ClaireStream, HSBC, les, les vols commis par les politiciens qui accumulent l'argent sur des comptes dans les paradis fiscaux ceux-là sont poursuivis judiciairement quand on voit que l'un des hommes qui a permis la mise à jour de toutes les manipulations etc qui s'appelle Julien Assange est poursuivi et est déjà en prison depuis très longtemps, depuis presque dix ans, euh, c'est absolument monstrueux. On est dans un monde où le mal est en train de remplacer le bien, où le crime est récompensé et où les gens de bien se retrouvent tous poursuivis en justice. Donc moi en, décl... en défendant les droits de l'homme et la France des droits de l'homme, la France de la liberté, la vraie France selon moi, eh bien je me suis mis euh, la justice à dos, la police politique qui me poursuit et aujourd'hui en exil, je peux enfin m'exprimer. Donc j'ai rappelé ce grand chaos qui est prévu dans leur plan depuis des dizaines d'années, dont j'ai eu connaissance dans les années 90, et qui m'a amené donc à créer et à trouver une solution qui permettrait d'éviter l'effondrement de la civilisation humaine. Alors ce plan et cette transition et un véritable système judiciaire intègre, un véritable système de santé intègre sont disponibles sont prêts à être mis en route avec des dizaines de milliers de français qui m'ont appuyé qui m'ont épaulé, qui m'ont aidé à préparer tous ces documents tous ces textes, toutes ces institutions et donc le système est prêt à se mettre en marche et c'est pour ça qu'ils me poursuivent d'autant plus et que maintenant il faut craindre pour ma vie donc euh, j'essaye de rester libre, je suis en exil et cette euh, euh, analyse de la situation remonte principalement à Sarkozy. Récemment, il a été jugé pour avoir fraudé au niveau des élections. Mais si, au lieu d'une justice maçonnique, on avait une justice française qui s'occupe de ce, de ce cas, elle aurait été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a été condamné à plusieurs années de prison, mais il n'en fera pas un seul jour. Et ce, tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers, quand ils sont arrêtés, perdent tous leurs droits, toutes leurs recours, euh, tous, les, tous les gens qui sont enfermés n'ont plus droit au RSA, n'ont plus droit à rien. Euh, en revanche, lui, conserve tous ses attributs et privilèges d'ancien président, euh, ce qui représente en plus des sommes considérables. Alors, le principe d'une justice maçonnique, c'est ça. Le principe d'une justice française, ça aurait été que qu'à partir du moment où il a été maintenant établi juridiquement que Sarkozy a fraudé pour obtenir sa place de président, tous ces actes sont nuls, c'est-à-dire le traité de Lisbonne, la remise de l'armée française entre la main des Américains à travers l'OTAN, et toutes les lois qu'il a passées, et toutes les, les privatisations qu'il a commencé à faire, et les élections suivantes qu'il a organisées. Tout cela est totalement illégal. Donc on est sous un régime totalement illégitime depuis cette date, et Macron est le liquidateur de la France, celui qui a été mis en place pour liquider une bonne fois pour tout ce pays, et faire disparaître dans l'esprit mondial de toutes les populations du monde, faire disparaître l'esprit de liberté, l'esprit des droits humains. C'est pour ça qu'en France, actuellement, il y a le régime maçonnique, qui est en train d'organiser des élections qui sont déjà prouvées comme étant frauduleuses, et le système lui-même ne vit que sur la corruption, c'est le principe même de la République, qui est donc le système maçonnique, à l'opposé du système des droits de l'homme, du système d'une France libre. Aujourd'hui, les choses ont bien avancé, et manifestement, grâce à l'action des médias, une multitude de gens ont été floués, ont été bafoués et croient des choses qui sont fausses, tant sur l'histoire que sur la situation réelle actuelle. Ce qui fait que la position actuelle que prend la France en s'opposant de cette manière à la Russie met tout le monde en danger, alors que euh, notre réalité c'est au contraire d'être le plus proche possible de la Russie, ce qui ferait que l'Italie et l'Allemagne nous rejoindraient très rapidement. Et donc ça, c'est la finalité normale d'un pays comme la France, qui n'a aucune raison de choisir un des deux belligérants pour l'appuyer contre l'autre. Donc avec son appui envers l'Ukraine, la France a pris la position exactement la plus fausse qui soit et la pire qui soit pour les Français. Je termine rapidement cette vidéo en rappelant que le vrai problème de la France, c'est le pillage continuel par la franc-maçonnerie, qui a commencé il y a de, pas mal de dizaines d'années, qui continue à l'extrême maintenant, avec l'aide des paradis fiscaux, avec tout le système qui a été monté, un système basé sur la corruption. Et que à l'opposé du système de corruption maçonnique, il y a la France des droits de l'homme, qui n'est plus représentée aujourd'hui que par moi, et par les dizaines de milliers de français qui me suivent, qui m'épaulent, qui m'aident et qui me permettent pour l'instant d'être un petit peu en liberté en attendant soit un asile politique en Russie, au Mali ou dans n'importe quel pays qui serait libre par rapport au nouvel ordre mondial et donc euh, dans l'attente euh, je suis en permanence en danger parce qu'il dispose non seulement euh, des loges maçonniques, mais des liens entre les loges maçonniques, les services secrets et les services officiels. Ce qui fait que euh, les chances d'échapper à tout cela sont pas faciles. Donc, euh, même s'ils si parviennent à m'éliminer, euh, il faut que quelqu'un continue de défendre la France. Pour cela, je vous rappelle que De Gaulle a émigré en Angleterre avec seulement quelques dizaines de personnes. Et peu à peu, les vrais patriotes, ceux qui voulaient défendre la France, la France des droits de l'homme, cela peu à peu les ont rejoints, depuis les simples soldats engagés jusqu'aux officiers. Et c'est comme ça que peu à peu, il a réussi à recréer euh, une armée de l'ombre, mais une armée qui a quand même pu intervenir et participer à établir une France qui revienne vers les droits de l'homme. Donc aujourd'hui, sur mon site web qui s'appelle demosophie.com, il, il y a le lien qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer, aussi bien aux simples français qui veulent s'engager pour défendre la France des droits de l'homme, la France des libertés la France du juste droit, aussi bien les juristes, qui sont très nombreux maintenant à se rendre compte qu'effectivement il y a un viol permanent de la Constitution, qui est très simple. Le principe de la justice, c'est que il y a deux instances qui sont au-dessus de tout, qui sont le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Or, ces deux instances sont complètement contrôlées par ceux-là même qui violent les lois et donc qui choisissent euh, le système et les gens qui vont appuyer leur action, et non pas ceux qui vont défendre le juste droit. Et donc, euh, c'est un appel très difficile, parce que je suis dans des conditions très particulières, c'est un appel à ce que tous ces juristes rejoignent aussi, euh, tous ces gens de l'armée française qui existent encore, qui sont encore patriotes et qui sont encore prêts à s'engager pour défendre la France. Merci d'entendre cet appel. Merci à ceux qui voudront bien le traduire et peut-être faire entendre le même langage parce que la situation est la même dans pratiquement tous les pays contrôlés par le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire tous les pays occidentaux. Et quand je vois là où je suis, je suis fréquemment réuni avec des Australiens qui ont fui un pays qui est devenu une véritable folie avec des camps d'internement, c'est gravissime. Il faut absolument une réaction du peuple. Une vraie démocratie et surtout basée sur des vrais droits humains, euh, basée sur l'humanisme. Pour cela, dès la création d'un gouvernement provisoire en France, car il est nécessaire d'avoir un vrai gouvernement qui maintienne la France et que ce soit un gouvernement conforme à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc un gouvernement du peuple. Pour cela, il est déjà prévu, organisé, avec tous les gens qui connaissent tous les schémas de la transition, tous les concepts de ces nouvelles institutions à mettre en place, et qui épauleront tous les candidats qui ont été rejetés par les maires, qui épauleront tous les meneurs et les dissidents dans tous les domaines, que ce soit les journalistes, les juristes, que ce soit les policiers, gendarmes, parce qu'il y en a aussi de plus en plus qui commencent à se révolter contre le système. Et donc euh, tous sur demosophie.com vous trouverez un lien et qui vous permettra d'entrer en contact les uns avec les autres sous euh, avec l'aide et l'appui des gens de la transition, des gens qui sont avec moi depuis longtemps. Voilà, c'est encore un appel un petit peu désespéré parce que la situation évolue contre les papes de manière grave extrêmement grave et que les solutions pour en sortir et assurer la pérennité de la civilisation humaine sont de plus en plus réduites. C'est pourquoi il faut absolument au plus vite qu'un comité éthique mondial prenne le contrôle de la science en général, de l'armement aussi et de la justice, d'avoir une vraie Cour internationale de justice, mais au moins dès le départ aux gens. Le contrôle de respect. pour libérer l'énergie libre pour libérer tous les brevets qui ont été interdits et donc ma mission personnelle après avoir mis en place un gouvernement provisoire en france ce sera un appel à tous les pays du monde pour qu'ils fournissent des humanistes des philosophes les gens qui vont participer à la création d'un comité éthique mondial de façon à pouvoir analyser la situation, réparer notre planète et libérer tous les brevets qui permettent à l'espèce humaine de se développer harmonieusement. Une forme de spiritualité est en train de se développer à travers les réactions de tous ceux qui sortent du système, qui comprennent les manipulations dont ils ont été l'objet. Et pour cela, euh, c'est aujourd'hui le meilleur recours avec les religions pour s'opposer à ce système qui essaye de détruire toutes les religions et toutes les nations et qui est un système basé par toutes ces familles qui contrôlent les banques et qui contrôlent les, les plus grandes industries de la planète, toutes ces familles sont liées par la même religion. Et c'est une religion que beaucoup appellent sataniste, mais qui a beaucoup de particularités. J'espère que cet appel sera entendu et que les gens laisseront un petit peu de côté euh, le, ce mode de vie actuel de survie. Il faut l'abandonner complètement, il faut s'engager pour la vérité, s'engager pour le juste droit. Et malgré les risques, malgré le danger, le fait qu'aujourd'hui la République soit opposée aux droits de l'homme est la meilleure des preuves qu'il faut absolument neutraliser. Cette franc-maçonnerie qui aujourd'hui accapare tous les pouvoirs et surtout pille tous les pays. Et tout cela au détriment des peuples.